C'est Damien Moucholi. Donc, je suis responsable de l'association La Planche Narbonnaise. C'est une association qui existe depuis 2014 qui dédie au skateboard. On est des, sk des skateurs, euh, voilà, une génère, enfin, plusieurs générations de skateurs de 5 à 45 ans, on va dire. Et on est un collectif qui est en train de grossir. Et notre but, c'est de développer le skate à Narbonne et dans les alentours. Voilà. Nous on représente le skate mais au niveau du next il y a, voilà, il y a euh, du roller derby, il y a du VTT, du BMX, euh, il y a de la tyrolienne, il y a du skate électrique, euh, il y a de l'escalade, il y a du parcours, du breakdance, etc. Donc nous on intervient vraiment sur cette partie-là. Donc sachant qu'on avait travaillé sur un projet de skate park, là on offre euh, un format différent, on fait une petite compétition, ce qu'on appelle un game of skate. C'est une compétition de figures au sol, c'est des joutes euh, en 1 contre 1. À l'affrontement final en figure au sol. Ah, et C'est quoi après... C'est les figures les... qui sont réussies ça Ah ouais, voilà, forcément, ouais, c'est exactement ça. Euh, donc c'est ce qu'on propose cet après-midi. Ce matin, on a fait de l'initiation auprès de, des enfants. On a eu plein de gamins qui avaient le sourire jusque là, donc on s'est régalé. Donc concrètement, là, je crois que euh, c'est la cinquième édition euh, du Next. Nous, c'est la quatrième fois qu'on vient. On est super content que ça se passe parce que ça offre une dynamique sur les sports alternatifs. Enfin, Narbonne, c'est une ville qui à la base n'a pas une image super jeune. Donc là, ils créent une vraie dynamique. Ils nous accompagnent pour nous développer, nous en tant qu'association, pour pousser la pratique du skate. Et puis on est heureux que les autres disciplines se développent et que ça se structure. Donc, euh, donc ça se passe bien. Euh, chaque fois qu'on vient ici, on récupère plein d'enfants pour les cours de l'année suivante, pour les cours de skate qui commenceront en septembre. Je le signale au passage, on relance les cours à partir du mois de septembre tous les samedis au skatepark de Narbonne. Voilà, donc euh, super content de la dynamique, euh, on espère qu'une chose, que ça continue et que nous, euh, la, la, la ville soit à notre écoute pour nous aider, on ne demande pas grand chose, mais qu'on puisse se développer, puis propager ce qu'on aime, partager ce qu'on aime. Moi, je suis père de famille et je suis content de pouvoir partager ça avec mon gamin, qu'on ait des structures, des moyens pour faire des petits événements. Voilà, pour faire le coup. on mais du coup sur la journée d'aujourd'hui là pour le festival next en fait ben, ce que je propose c'est l'initiation escalade. C'est une structure qui, est, qui fait 8 mètres de haut, composée de trois bois d'escalade avec, avec des assurages en, en permanence, en fait, en termes de en sécurité permanente. C'est des systèmes automatisés, il y a les terrains derrière, et puis euh, voilà, donc les enfants partent dans les, dans les bois, ou même les adultes, hein, et il euh, n'y a, a aucun risque. Et, et en dehors de ça, donc, je propose également des activités type trottinette électrique tout terrain. Donc j'ai plusieurs secteurs et parcours dans la région, donc notamment un départ là, qui est, qui est derrière le théâtre à Narbonne, je transite le long du canal de la Rouille pour aller sur l'île de sainte cucy Ça c'est super. Après, j'ai une prestation sur le lac de Joie. Donc, je propose en fait, des balades touristiques autour du lac. C'est une rando qui, qui dure à peu près une demi-heure. et C'est vraiment ludique et c'est juste, juste très sympa. Et après, j'ai un départ sur la commune de Vaintenac en Minervois, au bord du canal du Midi, où je passe donc sur le Somail. Donc à la commune du Somal, et je vais jusqu'à l'église de Gaïousti, à Salène. Alors il y a des gens qui me demandent des parcours un peu plus techniques, et là donc j'interviens sur Roubia. Je monte au pêche de Roubia, donc là c'est du monotrace dans les forêts, des choses comme ça. Et, et voilà. Et donc, ouais. en général, on essaye toujours de, de, de, de s'arrêter soit sur un domaine, profiter un petit peu, faire une dégustation, et un petit peu dans la convivialité et sur la découverte. Voilà. Super. Nous sommes les Hunter, une équipe de roller derby à Narbonne. On fait partie de l'association Narbonne Roller Sport où il y a une école de patinage, du roller derby junior l'année prochaine et une équipe de roller derby féminine et masculine. L'équipe féminine est en championnat de France, à National 2. Et donc nous, nous participons pardon, depuis quelques années au Next où on rencontre d'autres disciplines. Il y a du skate. Il y a du BMX, euh, il y a du trampoline et nous, on présente cette année un survival. C'est un tournoi qui oppose plusieurs équipes. Donc Il y a des équipes de toute la France, il y a des joueurs de très haut niveau, des joueurs qui évoluent en Team France. Et donc, euh, c'est pour montrer ici le roller derby, un sport pas très connu mais super chouette à regarder. Euh, les règles sont assez compliquées. Il y a euh, dans chaque équipe une attaquante qui a une étoile sur le casque et qui marque les points. Donc euh, elle doit faire des tours, ses coéquipières, les bloqueuses, doivent empêcher l'autre attaquant de passer mais aussi l'aider, elle à passer pour marquer des points. Comment on l'empêche d'ailleurs Donc on l'empêche avec son corps en formant des murs et avec ses partenaires. Donc il y a des zones où, on peut, euh, où il peut y avoir du contact et d'autres pas, il y a beaucoup de règles. Euh, les gens comme moi, Rayé, sont des arbitres, il y en a en patin et sans patin pour garantir la sécurité, compter les points. Euh, donner les fautes et les joueurs qui font des fautes vont en prison donc voilà ici il euh, y a cette année les réunions c'est presque ça <rire> on est jolies et donc cette année il y a 9 équipes de 5 joueurs donc il y a 45 joueurs qui sont là euh, de partout de la France et nous euh, Narbonne on organise cette année et on vous invite aussi à venir euh, le 8 juillet à Sijan on organise un match où l'équipe de Narbonne euh, affrontera en euh, affrontant féminine Pibrac et on affronte aussi en Mixte, un euh, mélange de Avignon Montpellier donc on vous invite à venir à Sigean le 8 juillet à 14h merci beaucoup merci à vous voilà.